Salut mon rayon de soleil, permets-moi de te tendre la main le premier en signe d'amitié. Wow, wow, wow On va rester sur quelque chose de beaucoup plus classique si vous le voulez bien. C'est pas que je veuille pas rigoler un petit peu, mais je vais encore m'attirer les foot de certains. Arrête la drogue Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce petit clipshot, le premier de l'année 2021. Parce que oui, spoil, on est en 2021. Aujourd'hui, c'est 4 clips que je vous propose, moi, et le 5. Et ça va envoyer du lourd Alors vous êtes prêts Moi pas C'est parti Commençons en premier par une action simple mais qui fait plaisir. Habituellement je l'aurais placé en clip bonus mais cette fois-ci on va ouvrir le bal avec. En mise en bouche, je vous propose donc la grenade à plasma qui colle mais pas le bon gars. Et ça, c'est très drôle. C'est au tour de Random Bubbles de nous montrer de quoi il est capable. Et lui, il veut nous montrer ce qu'il vaut au sniper. Je suis loin d'être un bon joueur et encore moins au sniper. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas son arme de prédilection. Et malgré tout, il va nous enchaîner les kills les uns après les autres. En scope et en no-scope. Pour accumuler des médailles. Et à la fin, bah notre petit Rumble Bubbles, il est heureux. Regardez-le sauter partout. Moi, moi j'aime voir ça. Moi, ça me fait plaisir. Et vous, ça vous fait plaisir Non, parce que moi, moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Regardez-le. Regardez-le, mais... Ah, c'est communicatif, ça fait plaisir. Je sais que vous l'aimez. On passe sur Halo 3. Le fameux BR vous plaît ou peut-être que vous préférez voir du sniper Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est un nouveau clip au sniper. C'est le premier clip shot de l'année, alors autant vous donner ce que vous voulez. Je ne suis qu'amour, oui, mais attention, amour et destruction, parce que sans hémoglobine, on n'a rien de drôle. Et moi, j'aime quand c'est drôle. Et ce que je trouve vraiment drôle, c'est ce petit Spartan qui a tenté sa chance au corps à corps. Et si franchement, le gars qui se prend la balle dans la tronche au combat rapproché passe dans le coin, je veux bien qu'il nous fasse un petit coucou. On lui fera des bisous quand même. Ça, ça, pas, ça, pas, voilà. On reste et on termine notre petite vidéo sur Halo 3 Et tant qu'à faire avec du sniper Au moins comme ça on aura un clipshot spécial sniper Presque sans le vouloir Bon, inutile de vous donner une description de l'arme Ou ce qu'on peut en faire Vous voyez une démonstration de tout ce qu'il y a de plus classique De pénétration balistique dans la tête de Spartan Rien à dire, quand ça rentre, ça rentre et voilà, c'est tout pour ce premier clipshot de l'année 2021. J'espère qu'il vous aura plu. Si, en attendant une finite, vous voulez vous aussi partager vos clips, c'est très simple. Le formulaire d'envoi est en description et on se charge du reste. Vous n'avez juste qu'à enregistrer vos belles actions avec le Xbox DVR. Mes amis, on se dit à très vite sur n'importe quel halo et vive halo